Majesté, aidez-nous Ceci... appartient à ma sœur. Pourquoi l'avez-vous apportée ici Cette âme... est en train de faner. Notre devoir est cruel. Nombreux sont ceux qui ont péri. Pourquoi devrais-je sauver sa... bête Ceux qui ont rêvé à ses côtés... Se réveille empli d'une joie et d'une paix des plus admirables. Si elle meurt, tout ce qui est émeraude meurt avec elle. Certains doivent être sacrifiés, mais certains méritent d'être sauvés. Si nous l'oublions, alors tout ce que nous léguerons ne sera que coquille vide et chagrin. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette magnifique cinématique qu'on va décortiquer un petit peu ensemble puis on va essayer de voir pas mal de choses, honnêtement c'est une très... je vais beaucoup demandé euh, mon analyse et ce que je pensais de la cinématique alors tout d'abord évidemment c'est la suite logique euh, de euh, la vidéo que j'avais pu euh, voir, enfin qu'on avait pu analyser ensemble sur, euh, sur Sylvarden donc les éternités Sylvarden euh, à mon grand regret, euh, malheureusement ils ont pas gardé ce côté poétique où la reine euh, parle sans bouger les lèvres, mais c'est compréhensible aussi, il faut ça aurait travaillé serait euh, on va dire aidé tout simplement au travail de localisation mais au final euh, c'était plus logique c'est un personnage qui parle sans ouvrir la bouche c'est ce que je disais d'ailleurs sur la vidéo des éternités c'était un peu peut-être un petit peu trop c'était un grand une grande prise de risque mais au final non c'était pas vraiment volontaire alors sur la bêta on y a cru hein. sur la bêta elle n'ouvrait pas la bouche enfin en tout cas pas à tous les dialogues très peu de dialogues d'ailleurs elle ouvrait la bouche mais au final c'est qu'une bêta donc finalement ils ont pris euh, ils ont fait le choix de ne pas le faire première chose euh, première chose c'est probablement l'une des plus belles euh, cinématiques avec les graphismes du jeu euh, qu'on ait pu voir dans World of Warcraft. Honnêtement c'est somptueux, c'est sublime. Euh, les images bien sûr de, de, de Silverden sont belles mais aussi la mise en scène. On va commencer tout d'abord par la mise en scène euh, parce que c'est des choses assez, assez intéressantes. Alors juste petit rappel, il euh, y a des personnages que j'ai déjà évoqués, donc la Reine de l'Hiver... Euh, on, en, on y reviendra aussi. Je pense que je ferai peut-être un jour une vidéo spécifique là-dessus pour rappeler un peu le délire. Mais euh, comme j'en ai parlé avec euh, l'interview également qu'on avait faite avec euh, Sam et, et Eva euh, pour euh, Steve Danuser, eh bien, il en avait reparlé aussi que, euh, attention, il fallait se méfier des apparences. Euh, dans, il fallait énormément se méfier des apparences euh, dans Shadowlands. que Par exemple, Bastion qui est tout beau, tout ça, tout beau, tout lumineux, bah, pas du tout. Et inversement, par exemple, Sylvarden, on se dit que c'est tout beau. Au final, la reine de l'hiver. La première fois qu'on la voit, elle est extrêmement froide, sans mauvais jeu de mots, et euh, du coup on a l'impression que c'est une connasse. Et on se dit Ah bah tiens, est-ce que ce serait pas une méchante, est-ce qu'elle bosserait pas pour le geôlier, sachant qu'on savait à l'époque euh, maintenant vous, vous probablement beaucoup se dites bah non, mais à l'époque ça pouvait on, on avait un côté assez sombre sur la reine de l'hiver. Et ça d'ailleurs avait été vendu dans certaines interviews. Donc on se disait, est-ce qu'elle en ferait partie et Au final on se rend compte que non, elle, a pas, elle est plutôt positive, elle a plutôt un effet positif. Le truc c'est juste que bah, elle est amenée à prendre des décisions difficiles et du coup eh bien, on, on, peut, on peut y assister. Donc c'est assez intéressant de voir que dans cette cinématique ils ne l'ont pas oublié non plus. Alors là je dis, c'est pas de la mise en scène, je suis désolé. Mais c'est pas mal, Enfin, ça, ça marche un peu sur la mise en scène après on verra. Mais du coup c'est plutôt cool. Pour revenir aussi, j'en avais pas trop parlé, les graines sauvages. Mais dans le pexing c'est quelque chose d'assez important puisque euh, enfin on peut en parler sans vraiment spoil ou quoi que ce soit. Mais voilà cette graine sauvage que vous accompagnez pendant tout le pexing. D'ailleurs c'est bien signalé dans le pexing euh, que cette graine sauvage est l'une des dernières arrivées à Sylvarden avant la pénurie d'Anima. Si vous avez vu l'interview euh, que je l'évoque et qui sera dans la description c'est tout simplement eh bien, la pénurie d'Anima qui est arrivée avec le rivage brisé à Légion. Donc ça fait pas si longtemps en termes de chronologie pour nous sur Azeroth, mais pour les Terres d'Ombre, bah c'est des siècles et des siècles, hein, donc euh, ça, ça représente pas mal de temps. Et au final, les graines sauvages, c'est cette forme, en fait, comme vous l'avez vu avec, euh, avec Ursoc, graines sauvages, c'est là où, en fait, les âmes sont en repos le temps d'avoir leur renaissance. Alors quand on dit renaissance, attention, ça reste des esprits. Hein, ça reste des esprits, on y reviendra juste après. Donc bon, au départ, on a la graine sauvage qui a gonflé de plus en plus, hein, euh, et on a ce dialogue, alors j'adore... Alors Bay de Lune, au départ, j'étais pas spécialement fan, je me suis dit, waouh, ouais, de Lune, on s'en fout un peu, et au final, Bay de Lune, cette cinématique, et même, même les quêtes, mais cette cinématique m'a vraiment... Et la doubleuse, la doubleuse française aussi de Bay de Lune est incroyable, hein, Moonberry, euh, elle, est, euh, elle est sublime, je trouve, la, la doubleuse, et ça fait que Bay de Lune, probablement mon personnage préféré de Silverton, <rire> maintenant, et je trouve... L'animation faciale, qui a des gros problèmes dans la plupart des cinématiques en ce moment, pas trop celle-là, mais plus celle où on voit notre personnage en jeu, eh bien l'animation faciale est ratée, je trouve, très souvent, avec euh, le personnage qui se tourne comme ça, très machinal, on, on dirait War 3. Alors j'adore War 3, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des problèmes, et euh, Uther qui se tournait comme ça, en mode... <rire> ça, ça va, ça... Déjà, War 3, ça me choquait, même quand j'étais petit, ça me choquait, maintenant ça me choque encore plus, euh, et des fois, des problèmes de tout simplement des problèmes on va dire de, de, de voix et de visuel en fait hein, où le mec ferme la bouche et on l'entend la, la synchronisation labiale qui a pas du tout et même on pourrait dire bah, c'est l'occasion française non non même en anglais aussi hein, même en anglais il y a des problèmes donc c'est un petit souci et au final l'animation faciale alors de la oui, reine d'hiver est, est plutôt bien faite parce que on la voit encore une fois assez sombre en mode la baie de lune qui, qui lui implore d'aider qui lui implore d'aider. Je trouve l'animation la, faciale de ce personnage incroyable. Et là par exemple. la, la, la, la, la synchronisation labiale est magnifique. Hein, le, le fané. Le choix du mot pour, pour le terme. ça C'est super, super bien, bien fait. Alors. Je, non on a dit mise en scène. Je reviendrai après sur les termes. Mais mise en scène d'abord. Euh, cette cinématique utilise, ce qui est très drôle, la plupart de sa musique. Il y a deux grandes musiques à Sylvarden. Vous avez celle d'Éternité, des Éternités de Sylvarden, euh, donc la, la, le, petit, euh, com, le petit motion comics qui avait été euh, sorti avant, et euh, du coup qui est le grand thème de Sylvarden que je vous ai mis d'ailleurs dans l'intro. Hein, vous avez vu l'intro spécifique. Et euh, on a également, et eh bien, une, un thème qui revient, qui est associé maintenant à Isera. Puisque ça fait énormément écho à la cinématique d'Isera dans Légion. Dans Warcraft Légion, la mort d'Isera. Et ils ont visiblement kiffé la vidéo. On l'a tous kiffé la vidéo. Euh, et elle a encore plus d'écho maintenant. On sent qu'ils l'ont kiffé. Et surtout ils font un parallèle avec la mort d'Isera. Parce que là on assiste à la renaissance d'Isera. Alors on y reviendra après. Mais renaissance d'Isera par rapport à sa mort. Donc... On revient sur ce côté-là en reprenant énormément de fond, Merci. on y reviendra après pour le texte aussi, euh, énormément l'apparence, la, avec notamment la musique, la musique donc qui est uh, Night Song, la musique euh, qui à la base est beaucoup plus liée aux, aux elfes de la nuit, ce qui est drôle parce qu'il n'y a aucun elfes de la nuit ici, mais qui avait été associée tout simplement à, à Isera et qui est devenu presque, j'ai envie de dire, une musique... Un peu associé à Elune, mais on y reviendra aussi. <rire> Et euh, au final, eh ben, ce qui est assez pas mal... Alors, Déjà, je suis presque... Je suis désolé, je veux rester dans la mise en, pa... en mise en scène, mais la mise en scène... Quand une mise en scène est aussi propre, c'est difficile euh, de ne pas parler l'or en même temps de voir la mise en scène. Parce que le moment, par exemple, où elle est en train de... Ça, ça là, ça c'est super beau. La musique, bien sûr, qui revient. Donc c'est une musique de Cataclysme qui a été faite à Cataclysme plutôt pour les Elfes de la Nuit. Où on voit qu'en fait elle est en train de donner une partie de son, de son pouvoir pour ressusciter Isera justement, alors qu'elle dit que l'anima est précieux donc elle ne doit pas toucher aux réserves, et euh, donc on a l'autre personnage qui lui, on a Aralon donc euh, qui est le gars qu'on voyait dans la cinématique des Éternités, euh, dire, euh, bah en fait euh, certains personnages doivent être sauvés, tout ça, tout ça. Elle utilise plutôt qu'utilise l'Anima qui est là pour ressusciter la forêt, et régénérer la forêt, elle utilise son propre, sa propre énergie, donc son, sa propre essence vitale pour ressusciter euh, Isera. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique et ça se voit visuellement aussi avec. Son, son, sa peau, sa peau qui vire au, au marron, au tonal, et une de ses plantes, une de ses fleurs de son de sa couronne qui tombe pour montrer qu'elle justement elle utilise une partie de son essence vitale pour euh, ressusciter donc elle-même fait un sacrifice pour le bien commun. Ce qui est très très beau, je trouve, ce qui est vraiment magnifique. Pareil, encore une fois, l'animation la, faciale de Béjune je, ce personnage dit-elle, c'est incroyable à quel point ce personnage est probablement l'un des personnages les moins humains euh, par rapport au, par exemple, au Sylvar, à Aralon et, et Nia qui sont derrière, ou même la reine de l'hiver. Et pourtant, je trouve qu'elle rejaillit tellement de choses. De Lune, et on a ce magnifique. Alors, c'est une graine, la graine éclot, et du coup, de cette graine sort un arbre, l'ité, enfin, c'est presque pas l'ité, enfin, si c'est un arbre, c'est un arbre d'énergie et. Pour aller encore plus loin dans la mise en scène, on vous la met devant l'arbre, justement le cœur de la forêt, donc l'arbre où se tient la cour, la cour de la reine de l'hiver, qui est derrière. Et il y a cette transposition. On a l'impression qu'elle a une aile, la, la tête, etc. Alors bien sûr, c'est pas du tout censé retranscrire un dragon, mais comment ça a été cadré et coupé C'est un choix délibéré pour vous montrer que. L'arbre à l'arrière c'est aussi ça, c'est la renaissance et du coup eh bien là c'est une espèce d'arbre d'anima qui à une plus petite échelle représente justement l'être qui rejaillit, la graine qui laisse place à l'arbre donc c'est assez beau. En faisant écho encore une fois à Sylvarden, Sylvarden c'est quoi C'est le domaine de la vie dans les, les, le, le, le plan de la mort qui sert dans le grand cycle de la vie et de la mort. Donc un cycle interconnecté façon Yin et Yang et on y reviendra juste après l'Yin et Yang. Malgré ce que beaucoup de gens pensent du Yin et du Yang, ce n'est pas une opposition. Je sais que beaucoup de gens me disent que le Yin et le Yang c'est le vide face à la lumière. C'est très rarement le cas. Ça peut arriver qu'il y ait un ou deux contre-exemples mais globalement c'est au contraire, c'est deux opposés. Ces deux opposés, alors vous allez me dire, oui, mais ils sont importants pour le cycle... De... Oui, ok, mais ils sont totalement opposés, il n'y a pas cette interconnexion. Au contraire, ils sont vraiment opposés. L'intérêt avec la vie et la mort, c'est qu'ils sont opposés, mais il y a aussi cette interconnexion qui se voit justement avec le domaine de la vie qui, enfin euh, un domaine de la vie qui est pareil dans le domaine de la mort, dans les terres d'ombre, et le fait que bah, justement le cycle soit très important. Et on y reviendra euh, sur le yin et le yang après, parce que c'est clairement euh, présent aussi chez les personnages. Mais du coup, la mise en scène est magnifique, la musique qui, est, du coup, qui fait totalement écho, et dans la mise en scène aussi fait écho à la cinématique d'Isera. D'ailleurs, euh, la réutilisation avait été, avait été poussée jusqu'au bout. Puisque là, c'est ce plan-là. ouais c'est ce plan-là. Ce plan-là, en fait, c'est le moment où Isera meurt, en fait, hein, dans Légion. Et elle passe en, en espèce d'astre, de, de voie lactée à moitié, comme ça, enfin, de, de constellation. Et c'était Elune qui avait fait ça. Ici, ce n'est pas Elune, mais c'est la Reine de l'Hiver qui fait ça. Et ça rend, mais ça rend, enfin, ma c'est magnifique. Avec le thème qui avait été utilisé à Légion et qui était le thème de Cataclysme. <musique> Et là, pour faire hommage à Sam Vostok, ils mettent son intro. Non, je rigole, c'était night song. C'est l'intro de Sam. Alors, je suis désolé, je vais détruire la cinématique alors je la trouve trop belle. Mais il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Euh, Isera est devenue la reine dragon euh, de Shrek. Elle a des cils. Elle a des cils de femme. Parce que c'est une, une dragonne. Donc elle a des cils. Donc heureusement, il n'y a pas d'âne dans l'assemblée. Parce que sinon, elle tombera amoureuse direct. Alors ça, c'est pareil. En termes de mise en scène, on pourrait se dire, bon, ah, c'est un dragon, c'est badass, il crie. C'est une naissance. Quel est le premier truc que fait un nouveau-né quand il naît Il pousse un cri pour montrer justement qu'elle respire. Bon là en l'occurrence c'est un mort. Hein. Isera reste un être mort. Là elle est morte. Elle revit mais elle est morte. C'est plus un papillon qui change de forme. Mais je rappelle qu'Isera est morte. Elle est dans le domaine des morts, elle est morte hein, Isera. Mais elle est toujours morte. C'est juste qu'elle renaît sous sa forme spirituelle. Alors là, on te montre par un simple, un simple cadrage, on te montre la puissance d'Isera, puisqu'elle est capable de faire chavirer Bedlune, qui sert à tout, en fait, Bedlune dans cette, dans cette cinématique. Elle te montre tout, et du coup, on te, on te montre justement qu'Isera, bah, elle rigole zéro, elle a une grosse puissance d'énergie, enfin, vous voyez ça, une normora aura. Et le dernier point... Dernier point une de mise en scène qui n'est pas en jeu d'ailleurs, et c'est bien dommage, ils n'ont pas refait le modèle Zera en jeu, et c'est très triste. <rire> en le revoyant, un en or parlant Ça, donc, c'est pour les yeux sous cette forme spectrale, pour remplir justement que c'est un être mort, hein, bien sûr. Et le fait qu'elle ait une connexion avec la Reine de l'Hiver, parce qu'elle a exactement cette forme de dieu. Et un truc sur lequel... Alors, je vais juste, avant d'attaquer ça, elle fait, du coup, elle s'incline devant la Reine de l'Hiver pour lui montrer, voilà, elle fait son... Elle est... Euh, elle, est, elle lui est redevable et elle, est, elle fait partie de la cour de la reine de l'hiver, elle reconnaît son autorité. Donc ça c'est beau. Mais un truc qui me fait rire, c'est... Est-ce que je surinterprète Je ne sais pas. Mais ce genre d'alo lumineux a souvent été lié au roi Lich. Vous savez, le roi Lich, cette lumière comme ça qui fait... Et euh, du coup ça a été pas mal montré sur les domaines de la mort avec les différences éternelles. Euh, D'ailleurs le joli a ça aussi, hein, en tant qu'éternel. Et ce qui est drôle c'est que du coup le roi Lich, en tant qu'entité de la mort, etc., est connectée au geôlier, donc à un éternel. Ce qui est drôle, c'est que là, elle a cette même lueur dieu et elle est connectée à un autre éternel. Et en dehors de ça, ce qui est drôle, alors attention, il hein, n'y a pas de... C'est juste que elles sont toutes les, deux, enfin, les deux êtres sont connectés à un éternel. C'est pas genre, attention, Isera, le nouveau roi Lich. Hein, je suis pas en train de dire ça. Par contre, ce qui est drôle, c'est aussi de se dire que ça me fait beaucoup penser à Game of Thrones, avec le roi de l'hiver qui ramène un dragon, et le dragon, du coup, il a ses yeux qui pètent en bleu. C'est assez marrant, je trouve. Mais bon, le, je, je pense pas que ce soit. Je sais pas si c'est volontaire. D'un autre côté il y a pas mal de références à Game of Thrones ces derniers temps aussi dans Shadowland donc je ne sais pas mais euh, mais bon peut-être que là dessus c'est de la surinterprétation. Par contre la connexion avec les yeux et la lueur je pense que ça pour le coup c'est vraiment pas anodin euh, que les éternels aient euh, cette apparence là. Tous les éternels n'ont pas cette apparence-là, bien sûr, mais la reine de l'hiver, là, elle a cette connexion ici, et c'est pareil avec le roi lichel geôlier euh, Du coup, mais bon, souvent c'était plutôt associé à la pou au pouvoir nécromantique, même si ça reste un éternel de la mort. Alors, attaquons-nous au, euh, au croustillant, attaquons-nous au croustillant, attaquons-nous à ce que disent les personnages. Si. Est-ce que ça, je sais que vous l'attendiez Avec impatience Ceci. Appartient à ma soeur Alors ça, c'est ce que j'ai adoré avec le fait qu'elle ait une distanciation. Alors en pleine épidémie de coronavirus, c'est tout à fait logique. Mais elle, elle n'a pas d'épidémie de coronavirus. Elle, ceci appartient à ma sœur. Ceci, cette chose, il euh, n'y a pas ce côté, il a pas ce côté créature magnifique, etc. C'est ceci appartient à ma sœur. Alors déjà, le ceci, ça donne le côté vraiment froid de la reine de l'hiver que je trouve très bon. Euh, c'est pas parce que, justement, c'est un personnage de la nature, etc. Du coup, faut faire « Ah, quelle la nature est belle !» Et même ça, hein, les dryades dans War 3, elles faisaient super mal. Hein. Ça, ceux qui pensent que les dryades dans War 3, elles sont toutes mimi, oui, euh, à l'oral, elles sont mimies. Quand elles, vous, euh, quand elles vous détruisent votre élémentaire en deux auto-attaques, vous les trouvez moins mignonnes, ces canasses Non, mais pardon. Et, euh, mais du coup, c'est assez intéressant de voir que, justement, elle a encore ce côté agressif et ce côté froid. Reine de l'hiver, MDR, euh, JPP. Mais, en dehors de ça aussi, ceci appartient à ma sœur. Quand vous voyez la, la structure, la construction de la cinématique et qu'elle dise, ceci appartient à ma sœur, je veux dire, la seule connexion qu'on a d'Isera avec une entité extrêmement supérieure, c'est surtout Elune, notamment avec sa mort à Légion, où c'est Elune qui euh, récupère son âme et l'envoie de l'autre côté. C'est quand même magnif, hein. c'est quand même, il y, y a quelque chose. Donc, ceci appartient à ma sœur, donc, révélation la reine de l'hiver a une sœur, alors on y reviendra après de qui elle parle, etc. Euh, mais Révélation, elle a une sœur. Alors ce qui est drôle, c'est que en tant qu'éternel, il y a l'arbitre qui est féminin, Kyrestia, donc l'arconte, qui est féminin. Pour le moment, les autres éternels, euh, bah, c'est que les seuls. Hein. C'est les seuls des éternels, en tout cas du panthéon de la mort. Donc, euh, Après les autres, c'est des masculins. Hein, donc. Pour le moment, euh, ma sœur, alors je rappelle quand même que les éternels entre eux s'appellent frères et sœurs. Faut pas l'oublier. Parce que bien sûr on se dit ah, c'est sa sœur proche, etc. etc Faut pas oublier que tous les éternels s'appellent frères et sœurs. Donc peut-être qu'il n'y a pas cette connexion. Je pense que si. Je pense clairement qu'il y a une énorme connexion et on va y revenir justement par rapport à ce que je disais avant. Parce qu'il y a trois grands.. Qui est cette sœur Qui est cette sœur Alors juste avant. Pourquoi l'avez-vous apporté ici Cette âme est en train de faner. Notre devoir est cruel. « Nombreux sont ceux qui ont péri. » C'est vous qui dit bête. Pourquoi devrais-je sauver sa bête ?» Voilà, sa bête. C'est très rare d'avoir une description comme ça d'Isera. Isera est un personnage qui est très apprécié par les joueurs comme par les personnages in-game. C'est rare que qu'Isera soit traitée comme un animal, sauf par des ennemis. Hein. Euh, bonjour, euh, bonjour, Xavius. Mais c'est très rare qu'elle euh, soit, par, par, par une figure positive, qu'elle soit traitée comme ça. Euh, Odin, à la limite, mais c'est dans Chronicle, c'est même pas en jeu. Donc Isera, le, cette bête... Ça fait, euh, ça fait dur parce qu'on se dit mais comment elle parle des zeras <rire> du coup ça, ça fait dur et c'est encore une fois quelque chose que j'apprécie donc c'est ça que je voulais revenir je voulais revenir dessus je me répète mais je voulais revenir dessus parce que c'est marqué deux fois quand même cette chose et ensuite cette bête c'est pas vraiment positif hein. c'est pas dans le champ lexical de la positivité mais euh, donc assez intéressant aussi encore une fois l'idée que bah, cette graine sauvage est en train de mourir ça c'est le pexing hein. graine sauvage est en train de mourir il faut euh, il faut la ressusciter et elle a dit bah on a des on a des choses plus importantes à faire que euh, perdre notre énergie perdre de l'animal qui est une ressource qui devient très compl compliquée à acquérir euh, avec la pénurie d'animaux. Donc bah, on a autre chose à branler que, que ressusciter cette graine, et du coup Bé de Lune qui t'explique que c'est pas n'importe quelle graine et que cette graine-là est quelque chose d'assez important. Alors avant de revenir là-dessus, je sais que vous voulez avoir mais, les infos. Euh, donc ce que j'en pense, trois grandes théories sur qui est la sœur d'Isera, c'est les trois plus grandes. Après, ça peut être un personnage bien sûr qu'on ne connaît pas. Euh, moi personnellement j'en ai déjà répondu parce que apparemment c'est pas mal. Avec Shadowlands comme il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de gens se disent bah, peut-être que les choses qui, qui nous sont teasées sont des nouvelles choses. Bien sûr. Mais ça sert à quoi de teaser un truc que tu connais pas en fait tu peux monter tu peux build up le truc tu peux le, le créer le monter en puissance mais ça sert à rien globalement tu utilises quelque chose que tu que tu connais ou quelque chose auquel est associé un thème qu'on connaît on va dire mais là là ça sert à quoi de faire ça je pense donc clairement c'est un personnage qu'on connaît euh, le la, la première théorie c'est onard et parce que et c'est tout simplement celle qui a organisé le rêve d'Emeraude sur Azeroth, euh, qui est le, le. titan. Enfin, le rêve pardon. Le titan euh, associé à la vie, etc. etc. Euh, qui est considéré un petit peu comme. Euh, c'est celle qui a donné ses pouvoirs à Isera. Donc, un peu une sorte de mère de substitution d'Isera. Donc peut-être que ce serait. Ouais, mais Eonard c'est un titan. Euh, elle, c'est un, un éternel, ça n'a rien à voir. donc euh, Je sais que beaucoup hein, se disent titan égale éternel, c'est aussi pour ça qu'ils ont changé le modèle du geôlier, hein, À la base, le Joliet devait avoir une barbe et ressembler à un dieu grec. C'est pas pour rien qu'ils l'ont dégagé, c'est parce que dans la tête des gens, bah, ça, éternel était titan de la mort, en gros. Quoi. Bah non. Donc, euh, pour moi, non. Léonard, c'est non. Peut-être, <rire> peut-être, hein, peut hein, mais pour moi, non. Et ensuite, on a euh, du coup Freya. Freya qui est l'organisatrice, donc qui est l'avatar des sur Azeroth, un gardien des titans, qui est celle... Alors Chronicles lui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup, trop d'importance, je trouve, dans Chronicles, en mode, euh, c'est elle qui a ordonné tout le rêve d'émeraude, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, les, les esprits sauvages, elle... Je t'en en mode, quand j'ai vu Chronicles, là. je sais que tu veux la mettre dans une case, mais calme-toi quand même, hein. genre calme-toi. Et euh, là, on vient plutôt sur un côté... Qui est plus vieux que Warcraft, enfin plus vieux que, que World of Warcraft, où on revient un peu plus sur une écriture à la Warcraft 3 au niveau, de, au niveau de, du rêve d'Emeraude et de l'importance des lunes notamment dans le rêve d'Emeraude. Parce que bah, c'est vrai qu'on a dans Chronicles ils ont beaucoup rattaché ça à Freya, mais euh, au final bah là Freya, si c'est pas Eonard, ça m'étonnerait que ce soit Freya quoi. genre Freya ça lui fait beaucoup de puissance, alors vous allez me dire bah oui bah, dans Chronicles on a plein de puissance. C'est pareil, c'est un gardien des titans, c'est pas un, éter... enfin, c un éternel. Hein. Pourquoi elle parlait de sa sœur Alors bien sûr, ça pourrait être platonique. Oui, c'est sa sœur, tout ça, tout ça. Mais ça me semble pas du tout être platonique ici. Hein. Quand elle parle de ça, ça me semble pas du tout être platonique. Euh, surtout que bon, encore une fois, qui a là Moi, ce qui me fait dire que c'est sur le papier, c'est lune. Alors attention, encore une fois, c'est du conditionnel. On n'est pas encore à 100 sûr que c'est lune. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est lune Cette cinématique, en fait. <rire> Toute la cinématique est un écho. Au fait qu'Elune ait récupéré Isera dans, euh, dans la cinématique de Légion, c'est littéralement son négatif, son opposé. Où on a eu la mort, là on a la renaissance, c'est d'ailleurs le nom, la renaissance d'Isera, alors je crois que la cinématique s'appelle la mort d'Isera, on a euh, la même musique, on a la même, euh, la même apparence, etc. On a... Et le, le, ma soeur, donc ça semble être beaucoup plus lié à Elune. Alors, euh, j'avais une théorie, j'en avais parlé déjà en live, mais moi bon, il était 5h du matin, je crois quand on a eu cette cinématique, on a fini, mais j'en parlais en live. Pourquoi je, je parlais du Yin et du Yang avant Parce que... Comme il y a cette interconnexion entre la vie et la mort, à mon sens, s'ils veulent placer Elune... Euh, parce que Elune à l'heure actuelle, a plein de cases à remplir. Hein. On a euh, la vie, on a, euh, elle a, elle est liée à la lumière, elle est liée à la vie, et elle est liée euh, également à l'ordre, puisque, euh, je rappelle quand même que le monde originel de Freya s'appelle Elunaria. Euh, de Freya, pardon. De Deonard, s'appelle Elunaria. Donc port d'échelle, mais euh, du coup Elune, à mon sens ce serait plus, ce serait plus logique de la, de la placer en tant qu'éternelle euh, pourquoi pas du domaine de, de enfin, peut-être qu'on aurait l'opposé en fait en, en Yin et yang, encore une fois, où il y a cette interconnexion on sent qu'il y a une rivalité également entre la reine de l'hiver et du coup pourquoi pas la reine d'été euh, qui serait Elune avec, sachant qu'Elune n'a pas toujours été une divinité totalement positive non plus, elle est assez agressive aussi à certains moments, donc, euh, ce qui pourrait justifier parfois des, des prises de, de, de, de bec avec euh, d'autres éternels. Et il y a ce, côté, il y a ce rapport un peu, étre, un peu étonnant, un peu conflictuel, donc ça pourrait donner l'impression justement qu'Elune en fait, ait aussi un pouvoir sur la mort, comme bah, au final la reine de l'hiver a un pouvoir, donc euh, elle a un pouvoir sur justement la vie, donc avoir cette dirais, entre, entre la reine de l'hiver et Elune. Et peut-être que du coup, en fait, les éternels ne soient pas que du plan de la mort, mais soient aussi du plan de la vie. Et justement, bah, le côté lumière, et eh bien en fait, peut-être que dans le plan de la vie, il y a un aspect un peu plus lumière aussi également euh, du côté des lunes. Donc, je pense, euh, je penche beaucoup plus pour les au niveau du montage, au niveau de la cohérence. Euh, les n'est pas un arrouge, je sais qu'il y a plein de, de, de, de gens là-dessus qui étaient en mode, eh, qu'est-ce qu'est les lunes, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément... Euh, le problème, en fait, c'est que qu'Elune est, qu Elune est le der la dernière véritable divinité du monde de Warcraft. Et euh, déjà, rien que dire que c'est un éternel, ça la case. Ça la rentre dans une case, vous savez ce que je pense des cases, euh, ça m'énerve. Donc, genre, bah, on perd notre dernier dieu. Mais limite, je préfère que ça passe en éternel qu'un titan, un, un, un naru, un machin, etc. Où, non, ça, ça, ça marche pas, en fait. Avec les narus et les titans, ça marche pas. Donc, avec un éternel, avec une nouvelle catégorie, ça pourrait bien rentrer, on a cette connexion, etc. Ça, ça pourrait être intéressant. Euh, donc, à mon sens, ça ressemble beaucoup plus à Elune, mais tant que ce n'est pas confirmé, restons au conditionnel. C'est pour ça que ce temps existe. Euh, ensuite, on va... Est en train de faner. Voilà, donc elle nous parle. Vous bête. Mirable. Voilà, là, là jour... elle rappelle qu'en fait, euh, la graine, la graine, en fait, quand tous ceux qui étaient à côté de la graine, ils ont ressenti une joie extraordinaire, etc. Comme quoi, Isira, c'est pas n'importe quelle graine. Et euh, bah, elle justifie le pourquoi, il faut la sauver. Alors, elle est magnifique, hein encore une fois, l'expression le visage d'un personnage qui est certes un peu humanoïde, mais c'est un putain de papillon, quoi. Euh, et au final... Eh bien, bon, déjà elle nous émue un peu, et ça c'est la musique de Sylvarden. d'ailleurs, qu'on entend derrière, c'est vraiment le grand thème de Sylvarden, qui d'ailleurs est fusionné avec celui d'Isera, pour Isera enfin celui pardon, du Night Song de cataclysme pour Isera, qui est vraiment les, les, les deux ambiances, les deux musiques qui vont très très bien se marier, et euh, au final, elle nous parle justement du fait que tout ce qui est émeraude meurt avec elle. Alors ah, ça, Blizzard aime bien en ce moment, notamment avec Diablo 4, mais aussi euh, dernièrement avec les cinématiques, faire un peu de poésie. Le problème c'est que World of Warcraft n'a pas habitué à la poésie, et euh, du coup on y va frontal. Est-ce que euh, le fait que si Isera meurt, tout ce qui est lié au rêve d'Emeraude meurt, ça, ça donne l'impression que c'est ça Moi j'y vois plutôt quelque chose de platonique là pour le coup, quelque chose de métaphorique, parce que... Euh, bah, en fait c'est pas Isera qui a créé le rêve d'Emeraude, hein. je rappelle que le rêve d'Emeraude c'est quoi C'est le rêve du titan qui est Azeroth... Et c'est le, le rêve naturel, de, de, c'est le rêve du plan de la nature d'Azeroth. C'est Freya qui a ensuite organisé tout ça, le gardien euh, avatar d'Eonard qui a organisé tout ça. Et Isera est arrivée après avec une partie du pouvoir d'Eonard, un titan, certes, mais qui a réorienté, qui est devenue une des gardiennes, la gardienne principale du rêve d'Emeraude. Donc... Ok, c'est un gardien principal, etc. Mais c'est pas elle qui a créé le rêve d'émeraude, Et c'est un intendant. Si l'intendant meurt, bah, c'est le bordel. Mais ça veut pas dire que tout crève. Donc. Je sais pas trop. Est-ce que c'est de la poésie Est-ce que c'est pas de la poésie Ou on nous a pas forcément habitué à la poésie Donc. Est-ce que c'est du rendez Moi, ça me paraît bizarre de dire que le... tout meurt dans le rêve d'Emeraude si Isera meurt. Je trouve que c'est un peu. Euh... Donc certains je préfère y être... voir de la poésie plutôt qu'autre chose parce que sinon c'est un peu, un peu le bordel. Euh, ensuite, sacrifier. Aralon, le personnage des, qui a perdu son basque dans, le, dans le, le, les éternités, qui vient. Alors ça, ça j'adore. Moi j'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu ce dialogue pour tous les fans d'Ursoc RSOC, parce qu'écoutez ça. Certains doivent être sacrifiés, mais certains méritent d'être sauvés. Alors ça c'est exceptionnel. Certains doivent être sacrifiés. Ça, ça fait écho à sa cinématique. Arlon, si vous ne l'aviez pas remarqué, vous ne l'aviez pas, pas reconnu, c'est le sylvard de la cinématique des Éternités qui protégeait Ursoc. Et à la fin, il, a, il, il sacrifie Ursoc. Et il dit donc, certains doivent être sacrifiés pour le bien de la forêt. Et d'autres méritent. Méritent Le mot mérite de vivre et il parle Isera. donc en gros tous les fans d'Ursoc en PLS bien entendu en hein, position latérale de sécurité parce que euh, bah, en gros Ursoc il mérite pas la vie <rire> c'est génial c'est Ursoc. Bah Ursock s'est sacrifié pour que d'autres survivent, Isera le méritait, lui il ne méritait pas, je trouve ça génial enfin, gros <rire> si Personne l'a vu à mon avis mais... Alors tout ce que nous lèguerons nous... Mais après, voilà, ça, ça, ça remplit l'arc par contre que ce personnage a. Il euh, C'est pas un personnage incroyable, mais il finit avec ça en mode Bon, bah voilà, euh, on a sacrifié, et justement, sauver quelques-uns, c'est ce pourquoi on, on, on a dû sacrifier des choses. Si on sacrifie tout, qu'est-ce qui nous restera Donc, c'est vraiment son discours, euh, avec le lien qu'avait eu la reine de l'hiver en mode Bah. Euh, il faut que tu penses à sacrifier des choses si tu veux, survi si tu veux faire survivre l'ensemble on doit tous sacrifier des choses et je pense pas qu'Aralon s'attendait à ce que la reine de l'hiver fasse ça mais la reine de l'hiver aurait pu faire appel aux dernières ressources d'anima pour sauver Isera non la reine de l'hiver choisit de sacrifier sa propre essence vitale pour ramener Isera donc c'est magnifique c'est magnifique alors Petit rappel aussi, Isera, euh, si elle est présente, j'en ai parlé, c'est la dernière, c'est parce que voilà, le rivage brisé, c'est le moment où la pénurie d'Anima arrive, encore une fois, donc c'est pour ça que Isera euh, a pu faire le voyage jusqu'en Sylwarden, donc euh, là-dessus là c'est ok. Un autre point qui me fait dire aussi que c'est lune. Euh, si vous faites la, les quêtes, vous avez justement toutes les relations qu'a Isera avec les autres personnages, euh, notamment donc, des gens avec qui elle, elle s'entend très bien. On voit sa soeur, Alexstrasza, et on voit son fils adoptif. Qui est son fils adoptif Ça, c'est très bien rappelé. Hein. C'est euh, Scenarius. Et d'ailleurs, Scenarius, c'est le fils de qui Alors, est-ce que c'est de la métaphore ou pas euh, Scenarius, ça a toujours été dit que c'est le fils des Lunes et de Malorne. Et Malorne qui est un esprit sauvage et Lune qui serait euh, sa mère. Est-ce que c'est métaphorique ou pas Ça, on se pose la question. Mais... Isera, du coup, est la mère adoptive de l'enfant des Lunes. Donc il y a encore une fois cette connexion entre Isera et, euh, et Lune qu'il n'y a pas avec Leonard et qu'il n'y a pas avec Freya, à mon sens. Euh, autre point, autre point d'ailleurs, à ce niveau-là, bon, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la cinématique, mais d'ailleurs, dans cette série de quêtes où vous voyez bah, ces personnages chers, bon, ce qui est très drôle, c'est de voir que Tyrande et Malfurion, visiblement sont des très bons amis. Malfurion, ok, Tyrande, oui, c'est vrai que... Parce que j'adore Isera, j'adore Tyrande, j'adore Malfurion. Donc, quand vous me dites « vous me dites Ouais, t'es pas objectif avec Bolvar, tout ça, tout ça, tu leur fracasses la tête, etc. Euh, » Je vais le faire la même chose. Hein. Tyrande et Isera sont potes, on l'a jamais vu. Hein. Que ce soit en jeu, en tout, on l'a jamais vu, ça. Hein. Ils sont potes parce que bah, vous connaissez Isera, vous savez qu'elle est liée aux ailes de la nuit, vous savez que les ailes de la nuit sont là. Mais ça sort de nulle part, ça. Hein. <rire> on n'a jamais vu une construction d'amitié entre les deux personnages. Hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, du coup, bon, ça, c'est facile. Hein. Ça permet d'aller plus vite plutôt que de construire une vraie, une vraie histoire d entre les deux personnages. Euh, et à côté de ça, donc... Ce que je voulais évoquer c'est que on a également euh, Maligos est absent, ça ça m'a fait vraiment mal. Euh, on voit parce qu'il fallait faire écho aux joueurs, donc les joueurs ils ont connu quoi, ils ont connu Cataclysme, et dans Cataclysme, qui est le dragon bleu, c'est euh, Caligos, c'est pas, pas Maligos. Et du coup, dans ses grands amis, il y a Day Swing, Eldemore, il y a, a, euh, a Alexstrasza, il y a Nosdormu, mais il n'y a pas Maligos. Ça, ça m'a euh, foutu les boules, euh, ça m'a foutu de fou les boules. Si vous avez lu le jour du dragon que je vous conseille de vraiment lisez le jour du dragon si vous pouvez parce que Sylvarden est, enfin est né de ça en fait, est né du jour du dragon avec la conception du rêve d'Emeraude et autres et qu'Isera était une des gardiennes etc. Donc c'est vraiment un truc, lisez le si vous voulez et vous verrez la connexion qu'il y a entre Maligos et Isera. Enfin, les aspects s'entendent super bien entre eux. Voir Maligos absent, ça m'a fait vraiment mal au cœur pour le coup. Bon voilà, après je pense qu'on a fait les tours, du coup c'est suffisamment long. J'aime beaucoup encore une fois le fait que ça se voit sur son aspect, qu'elle ait sacrifié une partie de son énergie, ça je trouve ça euh, magnifique. Et un petit point d'ailleurs sur la Reine d'Emeraude, si vous spam cliquez sur elle, euh, ça me fait très rire, parce que encore une fois, Warcraft et le Cerzano n'ont rien, rien à voir, hein, rien en commun, évidemment, on connaît le on connaît Laïus. Quand vous spammez, cliquez sur euh, la Reine de l'Hiver, faites-le, hein, vous verrez des choses rigolotes. Et quand vous spammez cliquez, à un moment donné, elle, fait une... elle cite Galadriel dans le Cerzano, elle dit « Je serai une reine magnifique et ténébreuse. » Un truc comme ça, c'est assez drôle. Surtout qu'en ce moment, on sort Total War Warhammer avec Twilight and Shadow et du coup Ariel qui est littéralement la Galadriel, donc c'est assez drôle je trouve, tous ces parallèles au en Voilà, euh, je pense avoir fait le tour, euh, hésite, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, moi je la trouve magnifique, je la trouve super, vraiment une des plus belles que World of Warcraft ait pu faire. Euh, on fera d'autres points, bien sûr sur euh, Sylvarden et vraiment le lore des zones et autres, mais ça, ça arrivera après, comme ça, ça évitera les spoilers, les... vous avez le temps de finir et comme ça, il y aura plus de spoilers. Euh, plein de bisous, passez une bonne journée, euh, nuitée, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus Dans le next chouch et les musiques elles sont belles aussi. Les musiques elles sont magnifiques. Ce que je disais, j'en profite, mais. Vous voyez ça là C'est la fusion entre la musique de... de Dizera et la musique de Sylvarden Voilà. N'hésitez <rire> pas à liker. N'hésitez pas à liker, à follow, tout ça, tout ça.